Bonjour, je m'appelle Marie-Dominique Ami, je suis psychologue clinicienne et psychanalyste et j'ai travaillé dans le service public pendant pas loin de 30 ans, hôpital de jour et CMP et à l'hôpital de jour j'ai fait un très très gros travail d'accueil des enfants et adolescents autistes puis en 1997 j'ai ouvert une toute petite unité pour tout petit, deux ans, qui était, euh, qui était évaluée comme étant autiste, sachant qu'on peut toujours revoir un test, une évaluation, ça se refait bien entendu. Alors à l'époque on m'a prise un peu pour une folle, parce qu'on pensait qu'avant trois ans il n'y avait rien à faire, et aujourd'hui on sait que plus on est précoce avec ces enfants-là étant donné la plasticité cérébrale et mieux on les aide. Nous vivons actuellement des choses que je considère comme étant très graves. Nous vivons l'HAS il y avait des choses à discuter dans les recommandations mais enfin on en restait quand même aux approches intégratives et puis il est arrivé le troisième plan euh, qui euh, justement euh, prône des, des restrictions des rigidités des dictates qui vont à mon avis à l'encontre de tout ça et qui nous entraîne vers des approches standards qui sont extrêmement dangereuses pour ces enfants là qui sont tous différents même si les signes pathologiques sont les mêmes ils les expriment tous de de façon complètement différente donc on est en danger alors ce que je crois qu'on peut appeler l'originalité de mon approche c'est que bien qu'étant psychanalyste je me suis formé très, très très très tôt au teach aux approches de communication alternative au langage comme le Makaton, comme le Pex, Je me suis formée aux évaluations comme le PEP, comme la Vineland, comme la Carse, Et je pense que c'était à l'époque une grande originalité parce que ces enfants-là, ce dont ils souffrent le plus, c'est justement de ces clivages qu'il y a chez eux entre le psychique et le cognitif, et donc il nous faut, nous, si on veut les aider vraiment, connaître ces articulations qui sont désarticulées chez eux, j'ai envie de dire. Je n'ai jamais pu travailler sans les parents, j'ai toujours vu régulièrement les parents, euh, on se téléphonait quand il y avait des questions qui se posaient, des réflexions, des choses à travailler ensemble, et pour moi je pense qu'on ne peut pas travailler sans l'aide des parents. L'originalité de ce livre, à mon sens, consiste dans le fait que, évidemment, je développe tout ce que l'HAS, le troisième plan et le comité national d'autisme euh, nous apportent comme intervention euh, que je trouve extraordinairement préoccupante. Ça, c'est un des volets. Et l'autre volet de ce livre, c'est mon expérience. C'est tout ce que j'ai proposé de faire avec, aux équipes avec lesquelles j'ai travaillé, c'est tout ce que je propose en formation encore maintenant puisque j'en donne pas mal hein, et qui consiste à expliquer que justement, tout est articulé entre le cognitif et le psychique. Ce livre, à mon sens, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je trouve qu'il s'adresse à toute personne qui s'intéresse à l'autisme. Alors bien entendu, il y a les professionnels, mais les parents ça, ça va sans dire, mais il s'adresse aussi aux pédiatres il s'adresse à toutes les, euh, les institutions qui accueillent des tout-petits. Je pense aux PMI, je pense aux crèches, je pense aux haltes garderies, je pense aux maternelles, je pense bien entendu aux enseignants qui euh, très souvent envoient de toutes les couleurs parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés. Donc je pense que ce livre est un livre qui, que j'ai cherché à écrire le plus simplement possible mais qui vraiment peut s'adresser à beaucoup de monde.